Salut, je suis Suetlis, le propriétaire de la chaîne Art Chalet. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire un nœud d'une cravate. Et voici les étapes. Mettez un petit, un petit pouce levé Et abonnez-vous à ma chaîne Rien perdre tu dois gagner Souviens de Nice, Chanel